De passé. Il a fallu bien s'accrocher Traverser la chambre à vide La trophalaxie sur vide Cette fois, elle a passé le sas Notre fourmi part pour l'espace La tension monte La tension monte La fusée est alignée Tout le monde est prêt pour le décompte La tension monte La tension monte la fusée est alignée, tout le monde est prêt pour le décompte La fourmilière est déserte, les ouvrières sont aux alertes Antenne braquées sur la fusée, les réacteurs sont allumés L'équipe au sol assure maintenant, route pour l'aventure La fusée monte La fusée monte Il faut atteindre le cockpit avant que la fusée se démonte La fusée monte la fusée monte Il faut atteindre le cockpit avant que la fusée se démonte Le suspense est à son compte. Il fait chaud et puis ça tremble Son casque est embué mais la fourmi a bien grimpé Elle passe le dernier étage et disparaît dans les nuages La fourmi monte La fourmi monte réussir la lune, sinon elle risque d'avoir honte La fourmimont La fourmimont Pour réussir la lune, sinon elle risque d'avoir honte Car la reine l'a sollicité, Notre terre est trop polluée Les hommes nous prennent pour des prunes Alors essayons la lune C'est un petit pas pour mimer un croche-pied à l'humanité C'est un petit pas de fourmi mais un croche-pied à l'humanité C'est un petit pas de fourmi mais un croche-pied à l'humanité